Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes certainement au minimum intéressé par la licence Assassin's Creed Ou au mieux, et tout comme nous, vous êtes de très gros fans de la franchise Mais pouvez-vous vraiment vous définir comme étant fan hardcore de la licence Hello la confrérie, c'est Auré, j'espère que vous allez bien Et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous raconter 10 anecdotes sur la licence Assassin's Creed Allez, jingle Alors, avant de commencer cette vidéo, on va jouer un petit jeu interactif ensemble. Si vous connaissez l'anecdote que je vous raconte, pas forcément tous les détails, hein, vous gagnez un point. À la fin de la vidéo, vous notez votre score dans les commentaires, et on voit qui est le plus incollable d'entre vous sur la licence Assassin's Creed. Et attention, on ne triche pas pour augmenter son score, soyons honnêtes. Allez, c'est parti Celle-ci, tout le monde la connaît à peu près, mais à la base, la licence Assassin's Creed devait être un nouveau Prince of Persia. Baptisé Prince of Persia Assassin, il devait s'agir d'un spin-off de la saga Prince of Persia. Le joueur de devait incarner l'un des gardes du corps du prince. Mais la direction d'Ubisoft n'a pas forcément apprécié le fait que le joueur n'incarne pas le prince, donc on a fait une nouvelle licence. L'équipe initiale d'Assassin's Creed avait seulement prévu 3 jeux, à savoir le 1, le 2 et le 3. Assassin's Creed Brotherhood devait être un DLC d'Assassin's Creed 2, mais il était tellement complet que l'équipe a décidé d'en faire un jeu complet, et Assassin's Creed Révélation n'était même pas prévu. En 2010, une première version du jeu Assassin's Creed 3 avait été prototypée en interne pour les équipes d'Ubisoft uniquement. On y découvre un tout autre visage pour le jeu dans une ambiance beaucoup plus sombre. La scène est évidemment très scriptée, mais le plus bluffant est la campagne d'animation effectuée par Connor et la fluidité avec laquelle il les enchaîne sans parler de la physique appliquée aux arbres qui n'a encore été jamais vue dans la licence à ce jour bref pour un prototype interne même aujourd'hui ça fait encore très envie Assassin's Creed Origins aurait dû nous faire jouer un autre personnage principal dans le scénario du jeu de base Bayek aurait dû mourir de la main du scarabée dans le désert le joueur aurait donc fait un tout petit bout de chemin dans l'aventure avant de perdre son protagoniste au profit de Aya la femme de Bayek Aya aurait être le personnage principal pour le restant du jeu. Et encore mieux, on aurait dû croiser Bayek à nouveau dans le DLC La Malédiction du Pharaon. Dans ce DLC, certaines momies de grands personnages politiques de l'Égypte antique reviennent à la vie et Aya aurait dû également affronter Bayek. C'est ce que laisse penser un concept art du jeu où l'on reconnaît distinctement la tenue de Bayek ainsi que sa lame secrète en tant que momie. Depuis le début de la franchise, l'objectif d'Ubisoft est clair. Assassin's Creed ne doit pas s'arrêter qu'aux jeux vidéo. Ainsi, la licence a fait le tour du monde du divertissement à travers des courts-métrages un film, des livres papier, numériques et audio, des mangas, des comics, des jeux de plateau, des magazines, des spots TV ou encore des expériences VR. Le tout réparti sur plus de 130 œuvres différentes hors jeu. Ça vous embouche un coin, hein Tout comme moi à l'époque, vous avez sans doute été bluffé par la lame secrète pivot de Connor qui lui permet d'avoir un couteau de combat. Et bien sachez que normalement, il aurait dû s'agir d'une lame d'agacord. Cette version a finalement été abandonnée au profit d'une d'agacord à, à part. Le système devait certainement être très compliqué à mettre en en place avec un fil qui devait revenir jusqu'à l'avant-bras du personnage une fois utilisé. La place des femmes dans la licence Assassin's Creed a toujours été et est toujours un grand débat. J'en parlais déjà tout à l'heure avec le rôle d'Ayad dans Assassin's Creed Origins et j'en ai également longuement parlé avec la place des femmes dans la licence Assassin's Creed dans une vidéo dédiée sur la chaîne que je vous recommande chaudement d'aller visionner après cette vidéo. Et pourtant, Ubi n'en est pas à son coup d'essai sur le sujet puisqu'en 2015 avec Assassin's Creed Syndicate, les deux jumeaux Fry devaient avoir le même temps de jeu dans le scénario, ce qui s'est finalement transformé à une majorité pour Jacob. Et enfin, en 2018, l'équipe qui a travaillé sur Assassin's Creed Odyssey souhaitait que le seul personnage principal soit Cassandra. Mais la direction a vite changé les plans, estimant que les femmes ne font pas assez vendre, ce qui a contraint l'équipe de proposer de jouer également avec Alexios. Dans Assassin's Creed 3, on aurait dû avoir toute une séquence pendant le grand incendie de New York. La séquence a finalement été retirée suite à des gros soucis de comportement de l'intelligence artificielle et qui devait peut-être se jeter dans le feu sans aucune raison. Résultat, au tout début du jeu, vous pouvez voir le quartier de New York en parfait état et quelques séquences plus tard, le retrouver complètement brûlé. Vous le savez déjà, mais la licence Assassin's Creed possède un panel de jeux assez impressionnant. On compte 11 jeux principaux, mais également une dizaine de jeux secondaires. Mais le plus fou, c'est le nombre de plateformes sur lesquelles AC a été ou en est encore toujours disponible. Le tout sur le chiffre incroyable de 19 plateformes différentes, à savoir PS3, Xbox 360, PC, Mac, PS4, Xbox One, Wii U, DS, PSP, PS Vita, iOS, Android, Symbian OS, Windows Phone, WebOS, Xbox Series X et S, PS5, Switch et Stadia. Mais la question c'est, est-ce que vous avez déjà joué à tous ces jeux Il y a quelques semaines, le compte Twitter The Codex Network a révélé qu'une toute autre fin était prévue pour la licence initialement. A l'époque, l'équipe qui travaillait à l'origine sur la licence n'avait pas prévu de faire mourir Lucie et Desmond, et même bien au contraire. Et ce n'est pas tout, puisqu'ils devaient être les seuls à survivre à la fin du monde de 2012 en s'enfuyant à bord d'un vaisseau spatial. Le but de tout ça me direz-vous Les deux personnages devaient devenir les nouveaux Adam et Eve en utilisant notamment l'Animus pour acquérir un un savoir démesuré et devenir la forme la plus parfaite de l'être humain jamais connu. Si cela vous semble totalement perché, sachez que Patrice Desilet, papa de la licence Assassin's Creed, a répondu sous le tweet en expliquant que c'était bel et bien ce qui était prévu à la base. Alors je sais pas pour vous, mais de mon point de vue, les plans qui changent c'est pas forcément pour le pire parfois. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, je vous laisse m'indiquer votre score en commentaire afin de voir lequel d'entre vous est le plus balèze. Je vous invite également chaudement à liker, à commenter, à partager et à vous abonner en activant la cloche ce n'est pas déjà fait, c'est un nouveau format qu'on essaye Et si ça vous plaît, on le réitérera Donc N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo sur la chaîne C'était Auré en direct de la Assassin's Creed Experience Prenez soin de vous Et bye tout le monde